Salut JS Bonjour On est à Lyon aujourd'hui, non Oui. Alors, on va faire un petit tour de Gérard Colomb. Allons, Colomb, Colombini oui. Bon allez, c'est parti. Oui. Bon, euh, Colombini, comme tout magicien, il prenait un jeu de cartes, puis il faisait choisir une carte aux gens. Oui. Sauf qu'il le faisait d'une manière plus originale, c'est-à-dire qu'il convoquait un peu plus le hasard. Ah, bien. Je m'explique, il faisait choisir deux cartes. Oui. La première allait donner un signe, pinker trèfle, carreau. Oui. La deuxième, une valeur, As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Valet, Dame, Roi. On va commencer comme ça, je passe les cartes, tu me dis stop, ça nous donne un signe. Parfait. La carte qu'on a du trèfle. Yes. Est-ce que ça te semble honnête Ah oui. Ça te semble honnête, c'est ça le truc. Ouais. Est-ce qu'on va rendre ça encore plus honnête ah en le faisant face ouvert Très bien, très bien. Même principe, tu me dis stop quand tu le souhaites. Euh... Stop Là. Ici Ouais. Non, Parfait. Donc on tombe sur un valet et du trèfle. Valet de trèfle. Yes. C'est drôle parce que depuis le début, là on fait le tour sur ce magnifique tapis, mais sous ce tapis, regarde, il y a une carte. Oh. Une et une seule carte, vraiment. Bon, tu le devineras jamais, mais c'est le valet de trèfle.